Pour supprimer un fichier ou un dossier on fait un clic droit sur l'élément et on sélectionne supprimer il disparaît et il se retrouve alors dans la corbeille